Nouvelle gamme Pantene anticasse avec le cocktail amino prové. Jour après jour, vos cheveux perdent des acides aminés. Pantene aide à en restituer une partie, tandis que la formule anticasse rend vos cheveux plus résistants, presque incassables. Nouvelle gamme Pantene anticasse, rendez à vos cheveux ce que la vie leur a pris.